Allez les amis, aujourd'hui j'ai plein de jeux à vous présenter. Je vais commencer par les jeux PSP. Ça fait très longtemps que j'en avais pas racheté. J'ai poursuite force. En gros, toute la pile que je vais vous présenter, bah j'y ai jamais joué. Donc ce sera à faire. Faut s'attendre à plein de let's play les gars. Donc voilà complet. Dans tout ce que j'ai, il me semble qu'il y en a que deux ou trois jeux pas complets. Alors, au suivant. Mode Nation Racers PSP. Ah, Celui-là n'est ah, celui pas complet. Ceux qui connaissent les jeux que je vous présente, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires euh, qu'est-ce que vous en pensez. F1 2009 Formula 1 sur PSP. Complet. J'ai tout acheté à Gamecash en occasion rien de neuf donc j'en ai fini avec les jeux psp j'ai acheté un jeu sur master system complet et le jeu qui m'a coûté le plus cher 24 euros ensuite alors ensuite c'est que des ps2 les gars pour commencer j'ai start title 3 je sais pas du tout si c'est bien les films j'ai adoré un jeu je sais pas du tout ce que ça vaut un jeu de un jeu de sport de neige complet j'ai un Rayman malheureusement il est pas complet je l'avais eu pour 6 euros un truc comme ça donc j'ai beaucoup de jeux de voiture parce que j'adore ça j'ai pris 15 la coupe internationale de Marthe Je sais qu'il y a une version sur Switch qui est sortie de Cars. Celui de la, celui de la Switch, je l'avais fait. Midnight Club 3. Il n'est pas complet. Overdrive. Pas complet. gt africa complet je compte aussi faire des vidéos sur euh, les jeux où c'est un peu de la l'adobe sur la ps2 il y en a pas mal de d'ailleurs alors maintenant j'ai un Flatout 2 complet ensuite j'ai un autre jeu de voiture est complet j'ai gift malheureusement il pas complet je sais pas si c'est un bon jeu à voir en tout cas moi j'aime bien les jeux de plateforme donc généralement voilà. il, y a, il y a des jeux de plateforme qui sont pas terribles aussi alors nous l'a voilà déjà rendu au dernier fruit Fall. complet Donc ça c'est un jeu de réflexion. Et voilà vidéo terminée. J'espère que ça vous a plu les amis. Si vous avez aimé vous pouvez partager, laisser des pouces. Et si vous aimez le gaming et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez les gars je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut